Le minimum des 1200 euros proposés par euh, Macron et son gouvernement. Mais quelle arnaque Il faut savoir que ça a déjà été proposé en 2003, ça n'a jamais été appliqué, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que pour aspirer à avoir ces 1200 euros pas nets, mais bruts, il va falloir avoir fait une carrière complète. Qui peut vivre des... Ces 1200 euros bruts par mois, nous à Solidaire on revendique un minimum de 1700 euros net pour toutes et tous. On ne lâchera pas, il s'agit de nos vies.